Chapitre 54 1. Alors je vis une autre partie de la terre, vers laquelle je me tournais, et j'aperçus une vallée profonde tout embrasée. 2. À cette vallée les rois et les puissants sont conduits. 3. Là mes yeux virent des instruments de supplice, des chaînes d'un fer sans pesanteur. 4. Alors j'interrogeai l'ange de paix qui était avec moi, et je lui dis, pour qui réserve-t-on ces chaînes et ces instruments de supplice 5. Il me répondit, « Tous ces tourments sont préparés pour l'armée d'Azaziel, c'est là que ces soldats impies seront précipités sur des pierres aiguës, ainsi le veut le Seigneur des armées. 6. Quant à Michel, Gabriel, Raphaël et Fanuel, ils seront confirmés en ce jour, et ils seront chargés de jeter dans la fournaise tous les anges rebelles, c'est ainsi que sera vengé le Seigneur des esprits, c'est ainsi que leurs crimes seront punis, car ils se sont faits les ministres et les serviteurs de Satan, ils sont devenus les séducteurs de ceux qui demeurent sur la terre. 7. En ce jour le Seigneur donnera le signal du supplice, les réservoirs d'eau qui sont sur le ciel s'ouvriront ainsi que les sources qui sont sous le ciel et sous la terre. 8. Toutes les eaux, tant supérieures qu'inférieures seront confondues. 9. L'eau supérieure remplira le rôle de l'homme. 10. L'eau inférieure, celui de la femme, tous ceux qui habitent le terre, tous ceux qui habitent sur les confins du ciel, tous, dis-je, seront exterminés. 11. Ils comprendront, par la grandeur du châtiment, la grandeur de leur iniquité, et ils périront.